Imaginez deux secondes votre copie si vous n'alliez jamais à la ligne. Elle ressemblerait alors à un gros tas de lignes et serait de fait peu lisible. Alors qu'en sautant des lignes, on distingue mieux les parties, et du coup la copie gagne en clarté. Alors, quand faut-il aller à la ligne On peut sauter une ligne entre l'introduction et le développement, le développement et la conclusion. On peut également sauter une ligne entre les différentes parties du développement, même si dans un premier temps, c'est pas nécessaire. Par contre, à l'intérieur de chaque partie, on ne saute pas de ligne. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier les alinéas. Donc, si on essaie de résumer, il faut aérer son devoir et montrer au correcteur les différentes parties du développement construit.